Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons aborder les expansions de chemin. Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et d'apprendre à manipuler les expansions de chemin en abordant les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une expansion de chemin et que permet-elle Et quels sont les symboles et notations qui permettent d'invoquer une expansion de chemin Alors tout d'abord, voyons ce qu'est une expansion de chemin et ce qu'elle permet. L'expansion de chemin est une notation coffre-bâche pour générer une liste dynamique de fichiers à passer en argument d'une commande. On l'appelle également l'expansion de fichiers. On invoque à l'aide des symboles et notations, étoile, point d'interrogation et crochet ouvrant, plus une petite expression, et crochet fermant. Et Comme on va le voir, l'usage d'un de ces symboles va expandre l'argument en une liste de fichiers matchant au pattern associé au symbole ou à la notation. Alors, quels sont les symboles et notations qui permettent d'invoquer une expansion de chemin Le symbole étoile, en argument d'une commande, indique tous les fichiers dont le nom comporte n'importe quel caractère répété 0 ou plusieurs fois. Ce symbole est également appelé wildcard en anglais ou joker en français. Alors, Prenons un exemple. Dans cet exemple, on va passer la chaîne étoile U étoile en argument à printf. On va ainsi observer que l'expansion donnera la liste des fichiers contenant au moins un u dans leur nom. Donc, voyons ça dans un terminal, printf, pourcentage s, anti slash n. Voilà, étoile u étoile. Et là ici, on voit bien la liste des fichiers qui comportent bien un u dans leur nom. Par exemple, bibliothèque on a un u ici, bureau on a deux u, documents un u, musique un u. Alors le symbole point d'interrogation en argument d'une commande indique tous les fichiers dont le nom comporte n'importe quel caractère présent une et une seule fois. Donc prenons un autre exemple pour illustrer ça. Dans cet exemple on va passer la chaîne donc quatre points d'interrogation en argument de printf. On va ainsi observer que étant donné la présence répétée 4 fois du symbole point d'interrogation, l'argument est expandu en la liste des fichiers dont le nom ne comporte que quatre caractères. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va dans le répertoire slash TMP, on va créer trois fichiers dont le nom va avoir quatre caractères, donc titi, toto, tutu, voilà, et maintenant je fais printf pourcentage s anti slash n, et ici je mets mes quatre points d'interrogation. Et là, qu'est-ce que je vois Je vois effectivement que le système a expandu les 4 points d'interrogation par la liste des fichiers du répertoire courant qui ne comportent que quatre caractères, c'est-à-dire les, les trois fichiers que je viens juste de créer au-dessus, titi, toto, tutu. Alors, La notation avec des crochets en argument d'une commande indique tous les fichiers dont le nom comporte n'importe quel caractère, répéter une et une seule fois, compris dans la liste de caractères qui est entre crochets. Donc prenons un autre exemple pour illustrer ça. Donc dans cet exemple, on va passer la chaîne « crochet A, E, H » étoile en argument de printf. On va ainsi observer que cette notation sera expandue en la liste des fichiers dont la première lettre sera soit A, soit E, soit H. Le symbole étoile juste après va permettre d'indiquer que tout ce qui suit la première lettre du nom du fichier n'importera pas, c'est-à-dire que cela peut être n'importe quel caractère. Donc là, je saisis printf, pourcentage S, donc mon descripteur de format, anti-slash N, et là, j'utilise l'expression je vous disais donc avec un crochet ouvrant, AEH, un crochet fermant et étoile. Voilà. Et là donc en l'occurrence j'ai bien tous les fichiers qui commencent soit par A, soit par E, soit par H. Donc là il s'avère que je n'ai pas de document ou de fichier qui commence par E mais j'en ai qui commencent par A et par H. Ok. Alors si l'expansion de chemin ne trouve aucun résultat, autrement dit s'il n'existe pas de fichier qui, qui match au pattern choisi, alors l'expression est simplement réécrite à l'identique. Donc prenons un dernier exemple. Dans ce dernier exemple, on va afficher des fichiers dont le nom ne contient que 5 caractères. Et étant donné qu'il n'existe aucun fichier dont la taille du nom est de 5, alors l'expression avec 5 points d'interrogation sera réécrite à l'identique. Donc par exemple, si je fais printf, donc je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, je vais simplement rajouter un point d'interrogation, et là je vois effectivement que mon exprès d'expansion n'a pas lieu, et mes 5 points